Lion de la terre en Gaia, que que qu il, il, il, Sénégal, il y a Générale, ce qu'il Sénégal Sénégal, génération, il a a est il est mal appris mal la fris, il, il est fallait la La fin, la ma la la fin, la fin, la fin, la fin, la fin, de la terre en fin, la fin, la fin, la fin, la fin, la fin, la fin, la fin, la fin, la De ce qu'il fallait, ce qu'il fallait Sénégal, ZKR, génération, la moulin, la Il et la taillée as ma les ma la de la en fallait c'est Ma m'a m'en fous, m'en fous, ma fous, de la pérongaya, RGPS, RGF les il il il Ma sa maman poussa, elle fait l'eau, marre va Oh